Il n'y a pas longtemps, j'ai voulu tester de faire un live sur Twitch pour changer un peu. Après ce live, je me suis renseigné sur le matériel pour streamer et les prix sont assez élevés. Vous avez déjà tous entendu parler de Elgato et de ses cartes de vidéo capture qui sont vraiment de bonne qualité. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'HDMI vidéo capture Salut à tous et à toutes, c'est Nathol. et aujourd'hui je vais vous présenter cette carte de capture qui coûte seulement 10€. Alors si celle-ci vous intéresse à la fin de la vidéo, n'hésitez pas, tous les liens sont disponibles dans la description pour acheter cette carte. On va donc tester cette carte en Full HD 1080p à 30 images et 60 images par seconde et pour voir si 10€ cette carte fait ce qu'on lui demande. C'est-à-dire de capturer correctement un PC, une console ou un appareil photo. Mais avant, laissez-moi vous parler de ces décadix. C'est Decatils et un site où vous pourrez acheter différentes clés pour des jeux mais également des logiciels et systèmes d'exploitation tels que Windows. Dans cet exemple, je vais vous montrer comment obtenir Windows 10 Pro pour 12 12€. Il vous suffit de vous rendre dans le lien disponible dans la description, de cliquer ensuite sur « Acheter maintenant ». Vous pourrez ensuite rentrer mon code promotionnel pour avoir 20% sur la clé d'activation et comme ça l'avoir aux alentours des 12 euros. Il vous suffit ensuite de soumettre la commande et puis de choisir votre moyen de paiement. Une fois le paiement passé, vous allez recevoir une clé et celle-ci vous permettra d'activer votre version de Windows. Il vous reste plus qu'ensuite d'aller dans les paramètres de Windows, d'activer la clé et de profiter enfin d'une version de Windows activée. Du coup, cette carte de capture vidéo ressemble à ça. On dirait une clé USB avec à l'arrière une entrée HDMI. Il suffit de la brancher sur un port USB de votre ordinateur et de l'utiliser dans un logiciel de capture comme par exemple OBS. Pour ma part j'ai choisi la version 3.0 qui annonce théoriquement de la 1080p en 60 images par seconde. C'est donc ce qu'on va voir et spoiler, ça marche vraiment. J'ai donc branché cette carte en USB à mon PC portable et en HDMI à mon PC fixe. Ce qui va se passer maintenant c'est que je vais jouer à différents jeux en 30 images et 60 images par seconde en enregistrant à la fois sur mon PC portable qui capture via cette carte et sur mon PC fixe qui enregistre directement des images. Et grâce à ça, on va pouvoir faire une comparaison de la qualité. Les paramètres d'enregistrement sont exactement les mêmes sur les deux ordinateurs. Si parfois on voit des sauts d'image, c'est tout à fait normal, c'est parce que mon pc fixe est beaucoup trop surchargé il réalise d'un côté un rendu de très haute qualité et deux affichages pour deux écrans. J'ai donc testé sur Fortnite et sur Apex Legends en 30 images par seconde. Puis sur Battlefront 2 et GTA V en 60 images par seconde. Ce que vous avez dû remarquer, c'est que les couleurs sont plus chaudes sur la carte de capture. C'est pas grave, un petit réglage sur OBS et le tour est joué. Pour vous, j'ai adapté les couleurs pour que les deux images soient équivalentes. Vous avez donc pu voir la différence entre les deux rendus. On remarque forcément quelques défauts à la carte d'acquisition, comme par exemple la couleur qui est plus chaude, mais ça ce n'est pas un problème grave, on peut très facilement régler. Un autre souci que vous avez dû remarquer, ce sont les sauts d'image ou les coupures en plein milieu de l'écran. Ça c'est tout à fait normal, parce que mon PC fixe était beaucoup trop utilisé à ce moment-là, et du coup il n'arrivait pas à générer toutes les images comme il faut. J'ai réalisé d'autres tests où c'est seulement mon ordinateur portable qui enregistre avec la carte, que ce soit en 60 ou 30 images, aucun problème, la qualité est bien présente. J'ai du coup testé cette carte avec différents supports, comme par exemple ma caméra, où je me suis amusé en fait à récupérer l'image interne et l'envoyer sur OBS. On peut comme ça utiliser un réflexe Wingo Pro comme webcam pour un stream. Si vous souhaitez enregistrer et afficher en même temps votre écran, ce que je vous conseille c'est d'utiliser un splitter qui va scinder votre signal en deux. Une partie va aller sur la carte et l'autre à votre écran. Pour son prix de 10 10€, c'est vraiment une carte puissante. Je ne pensais pas en la commandant avoir un rendu pareil, mais en faisant tous ces tests je m'en suis rendu compte et franchement c'est un bon achat. Si cette carte vous tente, je vous mets tous les liens dans la description, n'hésitez pas à les voir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. A bientôt!